Aujourd'hui, les métiers du commerce et des services sont des laboratoires d'expérimentation des politiques néolibérales. Les dernières réformes n'ont fait que dégrader les conditions de travail dans ce secteur. Annie, caissière à Monoprix, depuis 16 ans, je travaille 6 jours sur 7 pour un salaire de 1100 et quelques euros par mois. J'ai l'impression de passer ma vie au boulot en vérité. En travaillant 6 jours sur 7, j'ai l'impression de, de passer ma vie au travail. Et comment on fait pour s'organiser entre vie professionnelle et vie privée quand on travaille six jours sur 7 Eh oui, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Temps de travail à la carte, l'issage des, des heures supplémentaires, temps partiel imposé, travail du dimanche. Euh, avec la loi Macron et la loi El Khomri, on voit bien que les magasins ont tendance à ouvrir de plus en plus tôt, à fermer de plus en plus tard, à ouvrir le dimanche. Si les salaires étaient corrects, vous pensez vraiment qu'on travaillerait le dimanche Ils nous mettent en concurrence. C'est ça qui favorise le chantage à l'emploi. Les bénéfices de Monoprix ont augmenté. Monoprix est une enseigne qui marche bien, qui pourrait récompenser mieux ses collaborateurs, comme ils nous appellent. Et puis, le nombre de salariés précaires explose. Aujourd'hui, plus de 80 de nouvelles embauches se font en CDD. Maintenant, ils prennent des, des jeunes qui sont forcément plus malléables, alors qu'ils rentrent avec des horaires fixes, marqués sur un contrat, ils travaillent un peu comme un intérim, on leur change leurs horaires chaque semaine. Être disponible en permanence, c'est ça les nouveaux critères pour être embauché En fait, c'est du volontariat déguisé. Tu vois leur projet de société Travailler 7 jours sur 7, à flux tendu et sans compensation. Je m'appelle Ali, je suis un agent d'exploitation depuis une dizaine d'années et je travaille la nuit. En, en travaillant la nuit, j'ai aucune majoration. Demain, le dimanche et la nuit, ils vont être comptabilisés comme un jour de, de travail ordinaire. Ils appellent ça le progrès social, la révolution économique. Foutaise Quelle rigolade Quel cynisme Le libéralisme, c'est toujours moins de droits pour les salariés. On met plus de plus en plus de technologies, et au dépend vraiment du service. Et dans très peu de temps, ben ce, ce métier-là va disparaître. On est des travailleurs isolés, baladés d'un poste à l'autre. Ils ne veulent pas qu'on s'organise. Tu penses être seul, mais on est des milliers non, dans on ce cas-là. Euh, si ouais. tu as un problème dans ton boulot, tu peux te rendre à une permanence de l'Union Syndicale Solidaire. Ils peuvent te défendre. Euh, on va euh, solliciter un rendez-vous avec euh, l'inspection du travail. On appelle plusieurs camarades de Solidaires, euh, qu'on aille peut-être dans un établissement ou devant le siège social. Peut-être que comme ça, la direction euh, daignera te recevoir avec euh, un représentant du personnel pour t'assister. On lâche rien. Ouais. Voilà. On lâche rien. <rire> bon, ben bah on y va. Hein. Allez, parti. L'Union syndicale solidaire revendique un nouveau statut du salarié pour la continuité du revenu entre deux emplois, pour la formation professionnelle, pour la protection sociale tout au long de la vie, pour des reclassements à emplois équivalents et revenus égaux afin d'aboutir à la reconnaissance d'un statut professionnel permanent. Le syndicat, c'est toi, c'est elle, c'est lui, c'est vous, c'est nous pour connaître vos droits. Les défendre pour toutes et tous, face aux attaques du patronat et du gouvernement. Face à la casse en cours du Code du travail, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, que sur nos luttes. Pour un monde plus juste, plus solidaire, plus humain.